Alors bonjour à tous, je m'appelle Benoît, euh, je suis actuellement domicilié à Amsterdam, aux, aux Pays-Bas. Euh, alors je ne suis pas un ancien diplômé de l'UTBM, mon, mon lien avec l'UTBM se résume à, à l'animation la, de, de la soirée de gala et de différentes activités comme le, comme le crunch time depuis, euh, depuis pas mal d'années. Donc en, en général quand, quand, quand je me pointe à l'UTBM, je suis habillé à peu près comme ça. Euh, donc ça c'était avant, avant la coupe de cheveux. Et donc voilà ah oui, sinon mon métier, oui, je suis je suis marketing manager pour une entreprise qui s'appelle IDEX et qui fait du, du diagnostic vétérinaire et donc je supervise tout ce qui est euh, euh, marketing digital, tout ce qui est activité online euh, dans la région, une grosse région Europe. Alors pour ce qui est des mesures de confinement euh, actuellement en place aux, aux Pays-Bas, depuis, depuis la semaine dernière, le, le Premier ministre Marc, euh, Marc Routeux recommande à l'ensemble des habitants de bien sûr maintenir leur distance, s'ils le peuvent, travailler de la maison. Euh, on est sur un, sur un système de confinement relativement euh, souple, dans ce sens qu'on euh, on peut sortir, euh, on peut euh, aller euh, faire ses courses, aller visiter un médecin sans avoir besoin d'autorisation euh, écrite ou, ou manuscrite. Euh, la totalité des bars et des restaurants est fermée, globalement les gens euh, restent, restent chez eux. Euh, ce qui a changé à part, depuis hier, euh, c'est que l'annonce a été faite que l'ensemble des regroupements de plus de deux ou trois personnes euh, allait se prolonger jusqu'au 1er juin. Euh, donc euh, bah, on sait maintenant qu'à priori, on est parti pour, pour deux, mois, euh, deux mois de travail à domicile. La, la, la très grande majorité, ou je dirais même l'intégralité des entreprises euh, qui sont domiciliées aux Pays-Bas, qui sont majoritairement les entreprises de services, ont envoyé l'ensemble de leurs employés euh, à domicile. Euh, pour ma part, les, les, les 500 employés travaillent à, à domicile. Les seules personnes qui travaillent encore sur, sur site sont ceux qui s'occupent de la, de, la, de, de la distribution. Mais je dirais que globalement, les, les Pays-Bas ont, ont pris une approche euh, de confinement modéré, on va dire. Il n'y a pas encore euh, une, mise, euh, une mise sous, sous couverte. J'ai lu dans la presse française et entendu dans la presse française que... Euh, les Pays-Bas avaient pris une approche avec la volonté euh, d'immunité de groupe. Ce n'est absolument pas ce qui a été euh, dans le texte annoncé. Il n'y a, a, a jamais eu de concept d'immunité de groupe qui visait à dire « on va contaminer tout le monde et, euh, et, et, le, et, et le groupe s'en plus fort ». été On accepte qu'il va y avoir euh, un, un grand nombre de, de, de, de, de contaminations, mais les consignes sont exactement les mêmes. On se lave les mains, on reste chez soi autant qu'on peut euh, et, on reste, et on reste à distance. Alors mes, mes journées à la maison depuis, euh, depuis le début de l'épidémie, eh ben, je dirais que ma, ma charge de travail a, a quasiment doublé puisque mon, mon rythme actuel est en gros un, un démarrage aux alentours de, de 7h du matin et jusqu'à tard dans la soirée, parce que dans le cadre de mon travail et dans mon rôle principalement est d'assurer la communication vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos clients euh, sur l'ensemble d'un peu plus, je ne sais pas, une, on, doit, on doit être à 21 ou 22 sites web, plus l'ensemble des communications par, euh, par email. Donc, je suis membre de plusieurs groupes au sein de mon entreprise euh, qui se chargent de faire ça. Donc, de, de 7 h à 14 h je suis concentré sur la partie européenne. À 14 heures, je commence à avoir un certain nombre de, de conférences-calls avec mes, mes collègues aux États-Unis. Et puis, le travail se prolonge dans la nuit, puisque chaque jour, eh ben, il, y a des, il y a des nouvelles informations à faire passer en fonction des, des, des, des, des, des évolutions de, de disponibilité de transport et, et ainsi de suite. Et, et au milieu de cette charge de travail qui s'est sacrément accélérée, j'essaye de maintenir un rythme de vie. On a, on a au sein de l'entreprise des collègues passionnés de sport ou de yoga ou de méditation qui offrent, qui offrent des... Des, on va dire des, des, des, des, des, des salles virtuelles donc tous les matins à 8h30 par exemple on a, on a un collègue un collègue de france d'ailleurs euh, qui organise un, un, un système de workout donc et, euh, on fait tous de, on fait tous de la gym on va dire à domicile pendant pendant 20 25 minutes euh, j'essaye d'avoir aussi des, des, des temps de pause ou des temps de de, de de déjeuner avec des avec des collègues euh, via via via la caméra. Euh, mais c'est vrai que globalement, je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer et, euh, et, euh, et je pensais que ma, ma consommation de Netflix allait, allait exploser. Mais malheureusement, vu la charge de travail en cours, qui j'espère devrait s'atténuer dans les, dans, les, dans les prochaines semaines, euh, bah, je n'ai pas vraiment eu besoin de me, me, me, poser, euh, me poser la question. Bah, ma, ma petite façon à moi, où pas, elle n'a rien de spécifique, mais en tout cas ce qui, ce qui me permet de garder le moral et de, et de continuer à cultiver un sens de l'humour et de... Et d'en rire, c'est bien évidemment l'ensemble des, des, des groupes WhatsApp qui se sont montés pour l'occasion. Euh, le, le, je, suis, je suis sidéré, et je suis, je suis, je, je, vraiment, je suis, je suis stupéfait et impressionné par le par le niveau de créativité euh, autour de ça et toutes les images et les vidéos qui peuvent, qui peuvent circuler. Donc, euh, donc je garde un œil dans mes petits temps de pause sur les, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, J'essaye aussi de, de, de garder un contact euh, euh, régulier à la fois avec mes équipes et, et sur des sujets qui ne sont pas des sujets liés, liés au travail. Euh, mon, mon, le, le truc que j'ai commencé à faire depuis, depuis lundi dernier, euh, c'est que ma, ma, ma, ma, mon poste de travail sur ma table de cuisine est entouré de tout un tas de costumes et que dans dans la plupart de mes conférences téléphoniques, maintenant, j'ajoute un, un, un élément de costume, une perruque, un chapeau, le tas de déguisements que j'utilise en fonction des, des, des groupes à qui je parle, histoire de, voilà, histoire de, de, de garder. Donc, c'est devenu un petit peu un truc à, à, à chaque fois que je, je démarre une conférence téléphonique. Les gens attendent un petit peu de voir avec quoi je vais, avec quoi je vais, je vais apparaître. J'avoue que de là à pouvoir tenir deux mois à ce rythme-là, ça, ça va être compliqué. Il va falloir que je me renouvelle. Mais en tout cas, voilà, on essaye de de détendre l'atmosphère en sortant un peu des, des cadres classiques de l'entreprise et, et en changeant, en jouant un petit peu avec ce, ce nouveau concept de, de caméra utilisée, utilisée à outrance. J'ai envie de terminer avec euh, avec un peu bon déjà une, une part d'espoir puisque il, il est évident que cette situation va évoluer et, euh, et j'espère qu'elle qu qu évoluera pour le pour le meilleur. Euh, on est qu'au tout début de, de cette étape de confinement, on est qu'au tout début de de, de l'impact que ça va avoir sur sur notre mode de vie d'une façon d'une façon générale et, euh, et j'espère que à la fois pour les jeunes ingénieurs de l'UTBM, ben ça, ça marquera leur entrée dans la vie active et ça influencera euh, leur capacité à à imaginer le futur et, à, et, et, et, et prendre en compte bien au-delà euh, du simple aspect médical de ce virus, mais, mais comment une société euh, fonctionne ensemble euh, et, euh, et est capable de, de construire des, des, des, nouveaux, des nouveaux systèmes. Euh, à l'ensemble de des, des, des liens UTBM ou des connexions à travers le monde, bah, j'ai envie de leur dire bonne chance. Et puis, euh, et puis restez chez vous, euh, parce que je crois que c'est un, un peu le message général. Euh, Confinez-vous, faites le dos rond. Euh, faites un petit peu d'exercice et, et surtout perdez pas le sens de l'humour parce que je crois que dans, dans, dans, dans tous ces moments, il faut faire preuve de résilience, accepter qu'on ne peut pas tout contrôler et, à, et accepter de se dire, eh ben, accepter de s'en foutre globalement et puis euh, et puis garder le sourire. Et puis bah, François, message personnel, je te rembasse bien fort toi et ta famille et, et en espérant que tout va bien euh, à Montbéliard. À très bientôt à tous.